Les cieux proclament la gloire du ressuscité, rien n'est Tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. I'm mm -hmm.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 les bontés de l'éternel ne sont pas ne sont pas épuisées épuisées ces compassions mm -hmm. ne sont pas mm -hmm. à leur tête. elles se renouvelent chaque matin elles se Sur toi que nous comptons, notre Père et notre Dieu. Sur toi que nos yeux sont fixés encore en ce jour, car nous espérons et nous comptons sur ta bonté, sur ta grâce et ton amour encore, comme en ce jour, mon Sauveur. Jamais tu nous as laissé de côté ni abandonné, mon bien-aimé pratiquissant, mais tu as toujours fait le chemin et tu as toujours conduit passant au Dieu et au devant, qui de es au devant de nous et nous te suivons aussi avec assurance. Merci réellement aussi pour ta fidélité, mon bénévole Père Saint au Dieu. Merci encore pour ton amour et tes compassions à en, en notre endroit. Ce soir, nous sommes un peuple heureux de pouvoir nous retrouver encore dans ces lieux que nous avons donnés, bénévole Père du Bissan, où nous pouvons nous retrouver pour un peu de temps avec ce peuple, Père du Bissan, qui est à toi. C'est ton troupeau à toi. Ce sont tes brebis à toi, mon bénévole Père Saint, que ta main à toi conduit avec amour, Père du Bissan, avec tendresse, mon bien-aimé Père. Tu en prends soin, mon bien-aimé Seigneur, tu t'es soucies d'eux. Au jour le jour, mon bénévole Père du Bissan, merci pour les témoignages que nous de ton amour à l'endroit de ton peuple Père. Merci encore, Père Saint-Dieu, de ce que nous savons que tu agiras encore davantage pour nous, Père Saint-Dieu. Oh Dieu, au jour que nous attendons aussi, les jours à venir, Père Saint-Dieu. Parce que tu as toujours été le, le même hier, Dieu t'a pas Tu ne changes pas, mon Soba. Merci encore pour les cantiques qui ont été chantées. Merci pour les psaumes aussi, mon aimé Père Saint-Dieu. Nous te désirons encore pour être consolés dans nos cœurs, pour ce que nous sommes encore pour toi, mon aimé Père oh Dieu. Tu es Dieu pour nous et nous sommes heureux de voir également ta voix. Tu nous consoles par ta présence, mon soba. Sois béni et glorifié pour tout ce que tu fais. Car nous t'avons ainsi prié, mon roi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous le remercions de tout notre cœur, de ce moment qui nous accorde de pouvoir encore nous retrouver dans sa maison et aussi d'avoir amené aussi nos sœurs, comme je l'ai entendu, notre sœur Esther qui est revenue parmi nous. Que le Seigneur te bénisse, notre sœur. Nous, nous réjouissons de cette grâce et privilège que nous avons. Et que nous savons aussi que nous avons un Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies et qui a la solution à tous nos problèmes et qui nous soutient même quand le moment devient tellement difficile. Nous avons simplement à lever nos yeux vers lui. Nous avons l'assurance que le secours dont nous avons besoin ne vient que de lui. C'est merveilleux comme notre précieux frère l'a lu effectivement dans, dans les saintes écritures, dans les psaumes que nous venons de pouvoir réellement aussi lire. Car la parole ne passe sur ma langue que déjà ô Éternel, tu la connais entièrement. Quelle profondeur effectivement, et aussi quelle précision et quelle aussi certitude et assurance de pouvoir savoir que c'est Dieu réellement nous connaît mieux que nous-mêmes. Quand bien même parfois on t'attend effectivement d'une manière ou d'une autre. Alors si déjà avant même que la parole même puisse monter, puisse arriver à pouvoir s'exprimer, il y a encore une pensée que Dieu la connaît, ce qui veut dire que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et aussi nos désirs les plus profonds. Il les connaît aussi. Ce qui veut dire aussi que s'il si nous connaît, il connaît nos désirs les plus profonds, nous devons vraiment avoir confiance en lui. Ce qui veut dire que nous sommes appelés à lui apporter tout ce que nous avons. Et comme désir, effectivement. C'est pour ça que les saints qui ont toujours raison de pouvoir dire que « Fais donc de l'éternel tes délices et lui te donnera ce que ton cœur désire. et connaît la meilleure chose pour toi. » C'est vrai que nos yeux humains nous trompent beaucoup parce que nos yeux ne peuvent croire que ce qu'ils voient et sur cette base nous prenons des décisions. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, nous avons une grâce extraordinaire, c'est d'avoir un Dieu qui voit de loin. Et que quand même, avant même que la pensée ne puisse monter, il connaissait cela. Et puis, nous l'avons entendu, effectivement, c'est merveilleux toujours ce psaume, il touche toujours le cœur. Il dit, oh, oh, je crois que ce verset, euh, verset même, pour même dire, euh, verset 13, il dit, c'est toi qui as formé mes reins. Je suis pas venu de nulle part. Exactement. Tu es l'auteur de tout ce que Amen. je suis. Amen. Donc quand mon corps ne fonctionne pas bien. Tu le sais aussi, parce que c'est toi qui as tout formé, oh que Dieu nous aide, avoir foi et confiance en lui-même quand tout va mal, ah oh, oui, il est vraiment celui qui qui, qui agit et qui démontre qu'effectivement qui contrôle toutes choses, il dit c'est toi qui as formé donc mes rames, qui m'a donc tissé dans les sein de ma mère. Et puis, oh, oh il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. L'homme que Dieu a créé est parfait. Amen. Il n'y a rien à ajouter sur l'homme ni à rétrancher. C'est vrai, mon frère, et ma soeur. L'homme, il est parfait. Donc, si Dieu l'a créé, il lui a donné tout ce qui était nécessaire. Il n'y a rien qui manque à l'homme. Il lui a donné les cinq doigts qui sont nécessaires. Il a fait tout ce que le doit. Frère, il est vraiment sage. Il a une intelligence au-delà même. Qui peut le conseiller Quand on regarde même la structure d'un être humain, et puis c'est quand même extraordinaire. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir qu'un être humain donne naissance à un être humain. C'est un miracle. Parfois, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai. Une femme peut porter un bébé, et puis le bébé sera un autre humain. Oh, c'est quand même extraordinaire. Quelle grâce Et puis, nous comprenons que Dieu a béni vraiment les femmes. Ah oui Ah oui Il leur a donné la maternité. Ah oui, parce qu'il faut que le monde soit rempli. Alors soeur, que Dieu vous bénisse. Alléluia Gloire à Dieu Ah ben oui, on doit remercier Dieu pour cela. Que Dieu soit béni. Oh, nous sommes heureux. Et c'est toi qui m'as tissé donc dans... Et puis, j'étais l'autre, il crée tout ce merveilleux, il dit, tes œuvres sont donc admirables, et mon âme ici le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux à toi me voyaient. Vous savez, c'est toujours quand nous disons cela, nous disons, Seigneur, que ton nom soit béni. Oh, frère et soeur. On pouvait faire des projets sur toi. J'avais déjà dit ça et des fois. Dis, vous savez, il y a des dames là, quand il arrive à tomber enceinte comme ça, dit, je ne vais pas ce bébé, je serre pour que le bébé sorte. Mais toi, probablement qu'on a serré, on a même tapé dessus. On a même envoyé les comprimés, les bébés ne sortent pas. Pourquoi Parce que Dieu t'est connaissait. Ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir... Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons comprendre que nous ne perdons pas notre temps. Oui, ce sont les gens qui sont dans le monde, effectivement, qui ne comprennent pas. Ils sont d'ailleurs, effectivement, sans orientation. Nous ne perdons pas notre temps. Et puis nous n'avons... Nous ne sommes pas des gens qui n'ont pas une orientation, en fait. Quand nous marchons, nous ne marchons pas en tâtonnant, en fait. Nous marchons avec assurance. Pourquoi, frères et sœurs Parce que nous, ici, nous voyons où nous allons oui, c'est vrai, parce que nous voyons celui qui nous conduit. Amen. Eh bien oui, pourquoi nous disons que nous voyons où nous allons Parce qu'il a dit, je suis le chemin. Donc s'il est le chemin et que nous le suivons, eh bien nous savons où nous allons. Amen. On a donc l'assurance qu'effectivement que nous sommes certains d'arriver à destination, parce que nous sommes sur le chemin. Je suis le chemin, la vérité, donc, et la vie. Et dans ce monde dans lequel nous sommes, nous ne cessons jamais de pouvoir le répéter que nous devons être heureux parce que nous sommes des bienheureux. Regardez, il dit, mais quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et c'est ce Dieu-là qui nous dit que tous ceux qu'il a connus d'avance, nous l'avons entendu les jours passés, c'est pour voir que l'écriture, elle est vraiment... Parfaite en fait, c'est-à-dire elle ne se trompe pas, elle ne dit pas des choses qui ne sont pas encore au non mais c'est vraiment la pensée de Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Mais pour que toi et moi Pourquoi est-ce qu'effectivement que euh, la parole de Dieu nous parle et que Dieu nous révèle ces choses en fait Parce que tout le monde qui peut lire les Saintes Écritures ne peut pas voir en fait cette lignée de sang. Vous voyez même ces filets-là qui traversent tout effectivement, mais toi tu peux le voir. Mais oui, pourquoi tu le vois, effectivement? Mais c'est parce qu'en fait, ce sont des paroles d'encouragement sur les chemins. Quand tu baises ou quand l'épreuve vient, il dit, relève la tête. Regarde ce que moi je fais pour toi. Regarde pourquoi ceci a été fait ainsi. Parce que tu es dedans. Ça t'encourage. Mais bien sûr, c'est sûr et certain. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient donc de la parole de Dieu. Pour ça, il dit, mais fortifie-toi et prends courage. Parce que dans cet moment, il dit, mais je suis sans avenir. Non! eux ils sont sans avenir, mais toi tu as un avenir, parce que Dieu ne peut pas te mettre sur la terre sans que tu aies un avenir, sans que tu aies quelque chose à pouvoir faire, mais le problème c'est que c'est toi qui dois être sûr et certain aussi que avec Dieu nous avons une relation, et que notre relation avec Dieu ne s'arrêtera jamais. Pour quelle raison Parce que depuis les jours où il m'a saisi, jusqu'à ces jours, nous irons avec lui aussi, jusque dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez Ça aussi, c'est une grande consolation, comme il nous l'avait dit. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Donc, il n'y a pas un jour que Dieu nous lâchera. Non, frère, non, ma soeur. C'est ce que nous disons, nous allons continuer, c'est ce que nous disons si souvent, effectivement, en disant, connais ton Dieu. Quand tu le connais, c'est sûr et certain que tu prendras plaisir à pouvoir même braver les froids. Même la pluie. Que Dieu te bénisse. Même la pluie. Oui, il ne faut pas prendre ceci comme une corvée. On va, puis on ne sait pas. Alors si vous venez comme ça, vous êtes des hommes et des femmes le plus malheureux. C'est que je vais parce que je sais pourquoi j'y vais. C'est pour ça que quand on ferme les églises, nous plairons. Ah oui, tout à l'heure quand j'ai sorti euh, et que je venais ici, vous savez, parfois on ne sait pas bien, on vient ici, on, sur la route, j'ai dit, dit, mais Seigneur, de quelle autre manière nous pouvons trouver notre bonheur Parce que c'est quand nous arrivons, nous avons... Ce qui est merveilleux, c'est ce que tu disais, quand même d'avoir du jour. Vous savez, après la journée de travail, on est tellement fatigué, on a tellement de problèmes qu'on a à la tête, mais avoir un jour on peut aller quelque part... Oh, je sais que je vais trouver tel frère, tel soeur. » Et puis, nous avons oublié les choses et tout ça à la maison. D'ailleurs, effectivement, nous pensons que nous avons une espérance. C'est que c'est pour ce Dieu que nous nous rassemblons. Frère, ça fortifie. Même quand j'ai des courbatures dans le corps, ça fortifie. Il dit que je vais là-bas quand je vais retourner rencontrer mon frère tel, ma sœur tel. Ce sera un bonheur pour moi. Et quand nous chanterons les chants des Sions, nous glorifierons notre Dieu. Alors. Tout ce que, vous savez, c'est là qu'on arrive à pouvoir comprendre que notre vie ici a un sens. Amen. Ce n'est pas que c'est une vie qui n'a pas de sens, il a un sens. Alors il nous dit, nous continue, il dit, il dit, quand j'étais qu'il m'a informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Ce que nous avons compris, nous l'avons déjà eu à pouvoir hein, les lire. Mais nous devons toujours nous rappeler qu'effectivement, que avec Dieu, il n'y a rien qui soit donc par hasard. Quand nous étions dans le monde, nous disait, mais ces choses nous arrivent par hasard. Mais quand nous sommes venus à Christ, nous avons compris qu'effectivement, que il n'y a rien qui nous arrive par hasard. Ce que ce qui se passe, je parle bien de croyance. Ce qui se passe avec toi en tant que croyant, ce que ton Dieu a toi, il le savait avant même que toi tu existes. C'est-à-dire que tous les soucis, tous les problèmes, toutes les situations... Oui, monsieur et madame, toutes les situations par lesquelles toi et moi, nous sommes appelés à pouvoir passer, ce n'est pas l'œuvre du hasard. Non, non, non, non, non, c'est que c'est notre Dieu qui a eu à pouvoir permettre cela. Alors, nous comprenons aussi, nous autres, qu'effectivement, que si Dieu l'a permis, ce que quelque part aussi... Il nous a aussi donné la capacité de pouvoir sortir de cette situation. C'est pourquoi que dans Galates nous lisons au chapitre 1, où cet homme de Dieu, je pense que c'est l'apôtre. Oui, nous pouvons être nous dévés pour lire cela. C'est que bon, nous regardons toujours notre temps. Et il avance toujours un peu plus vite. Galates au chapitre 1.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 Écoutez bien, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, enfin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu, Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Amen. Merci, notre Père, et nous te rendons gloire et honneur encore pour ta fidélité, ton amour et ta bonté. Combien tu réjouis nos cœurs, mon Père, lorsque nous pouvons vraiment voir combien tu es merveilleux pour chacun de nous et pour ce que toi tu es, ce que tu fais. Nous te prions pour tous ceux qui sont aussi à l'écoute dans différents endroits, mon bien mes Père Dieu. Nous te remercions parce que tu es vraiment un Dieu parfait. Tu attires encore aujourd'hui, mon bien-aimé, Père Dieu, tu donnes aussi la parole aussi à propos pour ceux qui sont aussi en connexion dans différents endroits. Nous en sommes touchés, Père. Ben. Sois béni et glorifié sois adoré, car nous t'avons ainsi prié, mon Père. Oh Dieu, pardonne-moi aussi, mon péché Père Saint, au nom du Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Oui, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Comme c'est vrai, comme nous disait, vous savez, parfois nous sommes rassemblés ici et puis nous entendons la parole. Parfois, c'est une bonne question, mais pourquoi il dit ça Peut-être qu'il est bon, nous savons, nous savons, nous connaissons ainsi. Ce que vous ne vous rendez pas compte, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Oui, beaucoup de gens, que ce soit de frères ou de nouvelles personnes, effectivement, qui, qui se connectent aussi pour pouvoir arriver à pouvoir écouter la parole. Peut-être que pour vous, ça vous dit rien, mais pour la personne qui s'est connectée... C'est que Dieu lui a parlé. Alors, c'est ce témoignage que j'ai donc eu à pouvoir avoir hier, je pense que c'était hier, je pense que c'était hier, c'était mercredi. Donc hier, en rapport avec la réunion de, de mardi, je pense c'est cela, oui, c'est notre frère Enoch de la France qui m'écrit. Et il m'avait d'abord appelé, et puis il dit, j'étais pas eu au téléphone, mais j'étais écrit pour te rendre un témoignage. Il dit, j'étais conduit à... <coughs> inviter une amie catholique à pouvoir venir pour écouter effectivement euh, aussi suivre la réunion et pour la première fois parce qu'il est catholique effectivement pour la première fois pour quand même qu'il puisse au moins suivre la réunion et puis il s'est connecté chez elle mais ça marchait pas et puis il a dit bon ben j'ai un problème je n'arrive pas à me connecter ça passe pas elle dit bon viens on va donc probablement suivre ensemble je pense que c'est comme cela que ça s'est passé et, et, et voilà que pour la première fois elle, elle se connecte avec notre frère c'était mardi et il a écouté, et la parole, et c'est ces jours-là que nous parlions de Noël, effectivement, avec, hein, vous connaissez, et ceci si et cela. On ne savait pas, mais il y avait quelqu'un qui était donc connecté avec notre frère, puis on peut se poser la En fait, Dieu parlait. Et oui, et alors notre précieux frère a pris les psaumes qu'il a lu, effectivement aussi. Et ces psaumes étaient aussi à propos. Quand la réunion est terminée, effectivement, et alors, c'est le frère donc qui pose la question. Il lui demande, il dit, mais alors comment ça va Il dit, oh, oh, oh, oh, chez nous dans le catholicisme, jamais chose pareille. Mais c'est passé, là, c'est la parole de Dieu. Il dit, à comment ça même Et puis Dieu soit béni, nous avons commencé à leur pile, parce que vous voyez, quand on dit, ça c'était... Il, il, il, parce qu'il lui avait dit, mais je suis là, 45, j'attendais, dit je ne vois personne, je ne vois rien. Et comme souvent, c'est parfois à retard, mais ce jour-là, on a commencé. Il était à 49, il dit à 49, puis la réunion a commencé. J'ai dit, gloire à Dieu, il était déjà là. J'ai dit, gloire à Dieu. Et puis, <rire> il dit, vraiment dit, eh, et même la réunion, et même les psaumes, là, là, là, là, comment ça a été Et puis, comme vous connaissez, notre frère, Richard, et le la, cantique, le cœur transporté, et la parole vient ça le cœur, la personne est convaincue. Amen. Oh, Dieu aime les hommes. Amen. Et c'est même, parce qu'il dit, mais ça, on, ça, il dit ça, c'est la réalité de Dieu, donc on voit Dieu en action, parce que dans le catholicisme, on ne voit pas cela, est dit, Dieu est réel. Oui, il est donc réel. C'est pour ça que quand nous écoutons la parole, on peut dire, oh, Dieu parle Quelqu'un qui est là-bas, et toi aussi, il te parle aussi. C'est pourquoi je suis dans la prière. Nous courons après le temps, vous savez, c'est toujours le problème. Nous sommes tellement vite un peu pressés. Donc, ici, nous entendons que cet homme de Dieu, il, il nous rappelle, comme vous savez, c'est toujours merveilleux, de pouvoir être sûr et certain. Aïe, aïe, aïe, parce que quelque part, il dit Mais si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ces siècles a vraiment complètement voilé. Vous connaissez cela, non Regardez, nous trouvons les liens, et dans 2 Corinthiens, chapitre 4, je pense que c'est cela, il, il est dit, et puis nous revenons là, les 2 Corinthiens 4, verset 3, il dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent,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 d'où il vient, en réalité, effectivement, et ce qu'il fait, effectivement, aussi, en ce qui concerne les choses qui sont en rapport avec Dieu. Et ça, c'est pour le peuple de Dieu, effectivement, qu'il, qu'il se présente de cette manière-là. Enfin, que ce peuple ait l'assurance, parce que il faut être sûr et certain. Ce que nous recevons comme cet homme, ici, Luc, je pense, dans le Luc, effectivement, qui parlait à, à, à, à Théophile, Luc au chapitre 1, et, il dit, vous vous souvenez, nous avons lu cela il y a longtemps, mais nous pouvons le relire, effectivement, aussi, Luc au chapitre 1, alors il dit, plusieurs, donc, et il y a, verset 1, et a entrepris de composer un récit des événements qui se sont donc accomplis parmi nous, suivant ceux que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculeurs, dès les commencements et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après d'avoir fait des recherches exactes pour, partout, sur toutes ces choses, depuis leur origine, de les exposer à écrit écrit d'une manière suivie, excellente théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as vraiment reçus. Donc, pas l'incertitude ou les tâtonnements, mais qu'on puisse avoir la, la certitude, être certain et convaincu, effectivement, par les saintes Écritures. En réalité, que parce que c'est cela, et comme, et, effectivement, il ne le fait pas, il n'a pas eu à pouvoir euh, passer son temps à autre chose. Mais il a dit, je fais donc de richesse exactes d'une manière très suivie depuis leurs origines, pour te les exposer, effectivement. Et vous savez que, lorsqu'on parle de quatre êtres vivants, eh bien, Luc, vous vous souvenez quand même. Donc, c'est pour que vous compreniez l'importance, effectivement, des évangiles. Parce que parfois, on, a, on ne prête pas attention à cela, mais quand vous avez remarqué, vous avez vu, effectivement, dans l'Apocalypse... Vous avez vu quelqu'un assis sur le trône et vous avez remarqué qu'effectivement que personne ne pouvait avoir la possibilité de s'approcher de celui-là parce qu'autour du trône, il y avait des gardiens. Maintenant, posez-vous la question de pouvoir savoir parce que <rire> l'objectif est d'atteindre quand même la personne. Oui, ce que nous désirons, c'est être avec lui. Vous savez ce que le Seigneur, notre Sauveur, a dit pour que, pour que vous puissiez bien comprendre aussi, parce que quand je parle de ça, vous dites Mais qu'est-ce qu'il dit C'est pour ça que vous venez aux oreilles. Quand je parle d'Apocalypse, c'est peut-être 4 d'Apocalypse. Vous posez un peu la question. Je vais lire, effectivement, pour que vous puissiez voir. Regardez. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 4, rapidement, nous voyons ici l'Écriture nous dit, <coughs> verset 2, il dit Aussitôt je fis ravi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel sur ce trône, quelqu'un était donc assis. Vous, vous savez qui, qui, qui est, qu'elle est cette personne qui est assis dessus, non Est-ce que vous le savez Parce que, on le dit, parce que vous êtes très bons, les gens se posent la question. Et, et verset, 11, verset 11, il nous dit, « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire. » L'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Vous entendez cela Donc, c'est en fait le créateur qui est assis sur le trône. Donc, toutes ces choses, il dit, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent qu'elles ont été créées. Vous comprenez Bon, alors, si nous prenons dans le livre de Colossiens, je reviens toujours dans le chapitre 4 d'Apocalypse et puis plus long. Si nous prenons dans le livre de Colossiens, hein, Colossiens, vous connaissez cela, nous pouvons juste lire cela. Hein. Colossiens, chapitre 1, le verset 15, il nous dit Le Fils est l'image du Dieu invisible. Vous connaissez les Fils, non Il est donc le premier -tout de toute la création. Verset 16, que Dieu te bénisse. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, le visible et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. » Écoutez bien. « Tout a été créé, et pour Il est avant toutes choses, et toutes choses se disent. Merci. Donc nous comprenons que celui qui est assis là, c'est celui qui était sur les terres et qui est mort, ressuscité. Et qui est monté. N'est-ce pas vrai que Dans le chapitre 4 d'Apocalypse, regardez maintenant ce qu'on nous dit ici. On retourne. Il dit donc, euh, « Aussitôt je suis ravi par l'Esprit, et voici il y avait un trône et dans les, dans les ciels, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Avant moi, interprète été formé de Dieu, après moi, le pas de Dieu, près de moi, il n'y a pas de Dieu. Donc il n'y a qu'un seul Dieu. » N'est-ce pas vrai Un seul Seigneur. Il dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane. Et les trônes étaient environnés d'un arc-en-ciel semblable à de l'homme Comme Quand nous avons parlé des quatre très vivants, nous avons parlé des pierres aussi, non Ruben et tout ça, vous avez oublié. Ok, ça vous attend de longtemps, je comprends. Verset 4, il dit, autour du trône, autour. Je vis 24 trônes, et sur ce trône 24 quatre veillards assis. Revêtus de vêtements blancs et sur leur tête de couronnes d'or. Du trône sont des éclairs du trône, des voix et des coups de tonneur. Devant les trônes brûle cette lampe ardente, qui sont les sept esprits de Dieu. Et vous comprenez ça quand on dit cet esprit de Dieu, nous, Dieu n'a pas cet esprit. Comme il n'y a pas cette, cette église, une seule église qui passe par cette étape différente. Vous comprenez hein? Voilà. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et autour du trône, il y a au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants. Et quelle spécificité ils ont Il nous dit, remplis Dieu devant et derrière. Par où tu peux passer, où t'esquiver pour pouvoir arriver à atteindre celui-là Parce qu'ils ont des yeux derrière, ils ont des yeux devant, ils ont même des yeux partout. Est-ce que vous comprenez Donc pour pouvoir l'approcher, comment pouvez-vous arriver à pouvoir le faire et puis, on nous décrit maintenant que le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Le quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis, ils sont remplis de Dieu, des yeux donc, hein, tout autour et au-dedans. Et il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Vous entendez maintenant Qui était, qui est et qui vient. Mais c'est toujours Jésus. C'est clair, hein Donc, qui était, qui est et qui vient. C'est nous que nous attendons, n'est-ce pas Et cela, effectivement. Et ainsi donc. Donc, nous voyons, effectivement, leur position et la manière dont ils sont, effectivement, autour. Parce que personne, ce sont donc les gardiens du trône. Et quand vous voyez un peu les quatre comme ça, si vous vous souvenez, quand nous avons vu ça, effectivement, comment aussi les, les campements étaient donc dressés à l'époque, vous connaissez, nous avons vu cela il y a longtemps. Tabernacle le milieu, et tout autour, effectivement, et avec la tribu de Judas, et tout ça, ça, ça, ça, ça bannière, hein. Bannière, effectivement. Vous vous souvenez, ça fait longtemps. Complètement. Bidon. Donc, nous voyons qu'effectivement, que pour pouvoir arriver à pouvoir. Arriver au milieu, donc là où se trouve le trône, il faut passer tout cela. Il n'y a pas moyen, écoutez très bien, il n'y a pas moyen de pouvoir, il semble de pouvoir se cacher et passer par le monde faut faufilement. Non, parce qu'ils ont les yeux partout. Est-ce que vous comprenez Et donc, je ne pense pas que vous avez vraiment bien compris. Vous ne pouvez pas vous faufiler, vous vrai rien, parce qu'ils ont des yeux au-dedans et au-dehors et tout autour. Ils voient tout, en fait. Donc, personne ne peut, par un petit chemin, passer, hein, pour arriver, à ben, quand même, par... Je suis quand même arrivé. Non, monsieur, il faut passer par les gardiens du trône. Qui sont les gardiens du trône Les quatre êtres vivants. Et qui sont-ils Voilà pourquoi que l'apôtre l'Évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes donc sauvés, pour autant que vous le reteniez, tel que je voulais donc, Annoncer. <rire> Regardez, quand nous parlons, effectivement, du tour mes ben, frères, tu nous parlais, effectivement, qu'il y a mais ben, dans le livre de. Chapitres, chapitres, oui, chapitre 3, je pense, c'est cela, oui. Oui, c'est cela. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Seigneur lui-même Je est très bien. Chapitre 3. Hein Alors, oui, chapitre 3. Il nous dit ceci. Verset. Euh, je pense que c'est cela, oui. Verset. Verset 20, oui. Verset 20, oui, c'est cela, oui. D'abord, verset 19, il dit Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et répentant. Vous vous rappelez, non? Verset 20, il dit, voici donc, je me tiens aussi à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, est-ce que vous comprenez ça Si quelqu'un entend ma voix, il a bien dit, mes brebis entendront. Bien sûr que oui. Et ces brebis à lui ne sont nul autre que son église, son épouse, mon frère. Bien sûr que oui, mais c'est sûr, nous avons dit, mais s'il a dit qu'il va bâtir une église, il doit être un berger. D'ailleurs, il a dit lui-même, je suis le bon berger, un berger doit avoir quand même des brebis. » Il a dit, mes brebis entendront m'avoir, ne suivons pas l'avant étranger. je les appelle tous par leur nom. Donc il ne se trompe pas, donc s'il t'appelle toi par ton nom, c'est qu'il te connaît. Nous l'avons entendu dans le psaume, n'est-ce pas Bien sûr. Donc là, il, il, fait, il dit, mais je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, parce qu'il faut l'entendre. Dans ce temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, il faut que tu... En... Parce qu'il y a plusieurs voix, monsieur. Donc au travers de toutes ces voix-là, il faut que toi... C'est pour ça qu'on dit que à ah, celui qui vaincra. Il faut que toi, tu puisses entendre dire, non, non, non, non, c'est bien ça. Mais c'est bien ça, c'est quoi mais c'est la voix de celui qui t'appelle. Qui est-il Mais c'est Christ. Par quel moyen il t'appelle. Est-ce que vous comprenez Mais oui, par quel moyen il t'appelle Mais par la prédication de la parole. Est-ce que vous comprenez Aïe, aïe, aïe. Ah non, regardez bien, je dis très bien. Il dit. Donc, il dit, pardon, oui. il dit, mais donc, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que vous comprenez Verset suivant, il dit. C'est lui qui vaincra, c'est lui qui vaincra, on dit, faut vaincre. C'est lui qui vaincra, je le ferai où c'est quoi Où c'est Où c'est Vous voyez Est-ce que vous voyez, frère Maintenant, ah comment toi tu peux traverser pour parler jusqu'à là-bas Parce que pour arriver à cela, il faut traverser les gardiens. Donc les gardiens voient que voici la personne qui est honorée. Et le gardien, c'est qui, effectivement Les quatre êtres vivants. Mais c'est qui les quatre êtres vivants Les quatre évangiles. Exactement. Mais bien sûr, frère. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, mais même si un autre descendait du ciel, annoncerait un autre évangile, que nous vous avons prêché, qui soit maudit. Que je vous rappelle, frère, il dit, mais je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, puis il dit lui-même, il dit, mais cet évangile. Je ne l'ai pas reçu d'un homme. Ce n'est même pas mon évangile à moi. Je crois qu'il est dit quelque part dans le livre d'Apocalypse. Hein. Puis nous retournons au chapitre 1. Ah, ah, ah, ah, Galate, pardon, c'est Galate, oui, c'est Galate, Nous avons lu Galatie. Et il dit Galate ici. Oui, voilà, c'est ça, oui. Voilà. comme petit. voilà. Verset 11, Galate. Un verset 11, il dit, Je vous déclare, frère. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, je prie que Dieu nous aide tous. Ce que nous devons être sûrs et certains que la foi que nous avons, puisque lui ici déclare que la foi que toi et moi nous avons n'est pas une foi formaliste. Parce que même quand Satan va dire, Mais tu n'es même pas un enfant de Dieu, tu es très sûr. Il dit que cette foi n'est pas venue de moi. C'est que Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir croire en lui. Et j'ai expérimenté Dieu. Comment peux-tu me dire que moi, je suis pas un fils de Dieu? Moi, je suis pas, c'est-à-dire qu'il faut que quelque part tu aies une assurance que ta foi n'est pas une foi qui non, est frelatée. Non, c'est un don qui vient de Dieu parce que je sais d'où je t'ai, moi. Cet homme ici a une telle assurance. Il me dit, mais je vous déclare donc, frère, avec certitude, que, que l'évangile qui a été annoncé par moi, ne pas de l'homme, il est sûr et certain. Il n'a pas été dans, dans une cave pour avaler tous les livres, effectivement, pour dire, maintenant, je vais vous prêcher. Non, monsieur. Il s'est passé une expérience. Bien sûr qu'il y a eu à pouvoir lire, mais le Dieu du ciel est descendu pour lui parler. Et du sol, voici ça, ça, ça, ça. Il a dit, bien dit, dit mais j'ai reçu du Seigneur, pas des Gamaliel. Parce que ce que j'ai reçu de Gamaliel, j'ai été la poubelle. Et on a dit, mais on a dit, mais, mais, mais j'ai reçu du Seigneur. D'ailleurs, il, il est dit lui-même ici, regardez très bien. Il dit, ça c'est c'est aussi pour toi, ma soeur. Pour toi, mon frère. Il dit, ce n'est pas un frère qui a fait de moi ce que je suis, non. mais c'est bien l'évangile qui a fait de moi ce que je suis. Amen. Tu dois avoir ce témoignage, mon frère. Parce que nous ne sommes pas appelés à être dans une religion. Non, nous, nous sommes appelés de. La réalité, en fait. Nous sommes des lettres écrites, et c'est vrai, que le monde doit lire. Tu dois avoir ces témoignages-là, toi-même. Une foi ferme, rassurée, que même si on dit, mais tu n'es pas un croyant, tu t'occupes même de la personne qui t'a dit cela. Toi, tu sais où tu en es. Tu as l'assurance en toi-même. Parce que chaque jour, tu parles avec l'auteur de la parole. Oui, monsieur, à genoux, je lui parle et il me répond. La nuit même, la nuit même, mon cœur m'exhorte et j'ai constamment l'Éternel devant ma face. Mes frères et sœurs, même si une mauvaise nouvelle venait, j'ai l'Éternel devant ma face. qui t'es fortifié, mon frère. C'est pour ça qu'il t'a donné la foi. La foi ne demande pas que tu voyes. Elle a simplement l'assurance de celui qui t'a parlé. Parce que souvent on dit, il faut d'abord que je puisse voir, ah, je m'accrocherai. Non, tu n'as pas besoin que la foi est d'abord les yeux qui voient pour pouvoir comprendre et accepter. Non, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est écrit. On peut le dire, hébreu, il dit. Et puis il nous dit, il me dit très bien, encore plus loin, il dit, or la foi, verset 1, 11. 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je, je n'attends pas de pouvoir voir pour dire Alléluia, gloire à Dieu, Dieu est vivant Non, j'ai confiance en lui Amen. Amen. Je traverse une épreuve Tellement difficile Je ne loue pas Dieu parce que Je suis déjà sorti de l'épreuve Même dans l'épreuve Vous savez pour quelle raison Parce que j'ai confiance en lui Amen. Que cette épreuve ici Elle va s'arrêter un jour Amen. Amen. Et Dieu te bénisse Mon bien-aimé sœur que Dieu te bénisse. Là-bas, oui oui. Là. oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. C'est ça qui fait de toi et de moi, non seulement de croyants, mais de fils de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de croyants. Est-ce que vous comprenez Beaucoup de gens, je crois en Dieu, Dieu existe. Tout le monde dit que je crois en Dieu. Mais toi, tu as l'assurance que Dieu existe et que non seulement qu'il existe, mais tu es engendré de lui. Est-ce que vous comprenez Alors vous avez cette, cette, cette certitude, cette assurance au-dedans de vous. Effectivement, que, et c'est sûr et certain que, sûr que certain que je vais avoir des difficultés dans ma marche. Mais comment ne pas glorifier le Seigneur Parce que déjà, j'aime Dieu, frère. Je ne sais pas si vous l'aimez. Et vous l'aimez vraiment Amen. Alors ayez confiance. Il, vous savez, il, il est tellement bon qu'il il nous aime et il nous montre les choses, parfois on ne regarde pas très très bien. Regardez d'abord ce qu'il a fait. Il dit au peuple d'Israël, il dit à Abraham que sa postérité sera étrangère. On va la faire souffrir, mais il sortira. Donc la postérité d'Abraham entre en esclavage avec la promesse qu'il va sortir. Alléluia. Donc j'ai rentré, tu, tu peux me frapper mais un jour j'essaie. Que je sortirai. Amen. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Amen. Je ne rappelle pas en disant, mais je sais même pas comment ça va aller. Je mourrai comme ça. Non. J'ai dit tu peux frapper. Mais je une chose. Que je sortirai. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui, monsieur. Amen. Oui, madame. C'est ce que c'est Jésus, notre Seigneur, et aussi pour toi. Amen. Amen. <rire> C'est sûr. Oh non, nous, nous devons être un peuple. C'est un problème avec les temps, vous savez, je compte. Parce que je crois qu'on va s'arrêter avec les temps que nous avons. C'est ça notre problème. Est-ce qu'on aimerait en rester encore un tout petit peu Ça nous ferait encore du bien. Vous savez, nous avons, frères et sœurs parce que nous avons une telle richesse. Et c'est la vérité, frère. Nous, nous sommes pauvres, mais nous abrégissons le monde. C'est 100% la vérité. Mon frère et ma soeur, vous savez, nos enfants, que Dieu vous bénisse, les études, vous allez réussir. Amen. Oui, bien sûr que oui. Même si nos enfants passent vraiment mois difficile, nous savons une chose, que notre Dieu les fera sortir. Parce qu'ils sont aimés, parce que nous avons eu la foi en Dieu. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Ceux qui ne se rendent pas compte, c'est la grâce divine de Dieu, en fait. Oui, bien sûr, à cause de l'amour. C'est pour ça, vous et nous, accrochons-nous. Pour qu'il Pour que aussi notre postérité. Ah oui, même quand nous serons partis. Et eh, frères et sœurs, ils ne mourront jamais de faim. Ils ne seront jamais de sans-abri. Ça, soyez-en sûr et certain. Des habitations, ils auront. La nourriture, ils auront. L'avenir, ils auront. Parce que ton Dieu à toi. Oui, ce tu t'a aimé, il prendra soin. Il a dit Abraham, toi, va en paix. Je m'occuperai. C'est lui qui les touchera, me touche. Alléluia. Gloire à Dieu. Je n'ai jamais vu les justes. Hein, ni sa postérité. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Lève-nous. Parlez-moi de Jésus. C'est sauveur merveilleux. Ami désiré de mon âme altérée. Non, sinon